Poisson <susseurs> Presque tous nos bagages sont prêts. Ah, papa, c'est parce que moi, j'ai trop trop hâte de partir en vacances et, et, et de faire du camping. Est-ce que tu es content, papa Est-ce que tu es content, papa <rire> Je dormais, moi. Je rêvais que j'étais en train de pêcher un <rire> énorme poisson. Et tu m'as réveillé juste au moment où il allait sortir de l'eau. <rire> C'est pas grave, c'est n'est rêve. écoute, si nous partons bientôt, au lieu de rêver que tu pêches, tu vas pouvoir pêcher pour de vrai, de vrai, de vrai, de vrais vrai poissons dans un vrai, de vrai. Mais il a raison. Mais partons plus vite pour petit tu Qu'est-ce que tu vas me regarder comme ça Mais plus juste que ça Allez Oh, ma super à pêche Grâce à toi, je pêcherai un énorme poisson Tu n'a pas besoin d'apporter tout ça. Mais oui, papa, parce que pendant que toi tu vas pêcher ton gros poisson, moi je vais faire un énorme château de sable, comme celui-ci. Toi, <tousse> ah, papa, tu veux construire un château comme celui-ci, oui, ah, avec du sable oui. <rire> Pourquoi tu ris <rire> Un château de, un château. Ah, attention! Ah. Attention, papa! Hein? Il y a au bout de cette super canne à pêche un hameçon très dangereux. Très puissant. Oh. Yeah. donne moi tout de suite. Pfiou. Mais tu aurais pu te blesser, papa. Ou me blesser, moi! Regarde cet hameçon. S'il n'avait fait que toucher notre canot, papa, il le crevait. Hein? Tu entends? Ah. Pff, fini. Ah. Plus de canot. Ah. Mais non, papa. Faut être un expert. Un expert pour manipuler une super canapèche comme celle-ci. Ah oui. Mais oui, avoir de l'expérience. Savoir effectuer parfaitement le lancer. Ouais. Comme ça, papa. Ouais. Regarde. de la colle et il sera comme neuf. Et puis il prend beaucoup moins d'espace comme ça. C'est pratique. Hop hein, papa? hop papa, papa! hop oh, hop hop Mais Qu'est-ce que tu as mis dans cette valise, papa? Elle est terriblement pesante. Quelle petite chose Au cas où, au cas où quoi Mais voyons, attends. Au cas où nous en aurions besoin. <rire> Nous sommes prêts. Dès que Pouet-Pouet sera arrivé, nous pourrons partir. Oh. Oh. qu'est-ce qu'il fait Il devrait être là. Ici, oh. s'il avait changé d'idée Mais non, papa. C'était son idée de garder la caserne. Et puis, il est très content que tu lui permettes de repeindre les murs pendant que nous serons partis. Oh. Oh. Regarde, papa. Il a déjà choisi les couleurs. Oh, oh non, je regrette déjà. Il s'y faisait un épouvantable dégât. fais lui confiance, oh. Et puis, notre petit chez nous a grand besoin d'être rafraîchi. Oui, mais... Mmh, papa, oui, c'est oui? une... Si tu ne si tu laisses pas repeindre la caserne, Poit poète ne voudra plus rester pour la garder. Mais non, papa. Et mais... alors Quoi mmh? Fini les vacances. Non, si Non, non, non, non, non, non, non, non, non, Quoi? Quoi? Quoi? C'est ni la pêche au gros poisson. Okay, as raison, il pêche sur tout ce qu'il veut. Me... C'est moi, je suis là. J'ai changé d'idée, j'ai décidé de venir avec vous. Hein? Mais oui, moi aussi je veux dormir dans la rue et me baigner dans le lac avec mes papas de grenouilles. Et tu ne peux pas, tu dois garder la caserne et pêcher sur ton petit chino. Je ne veux plus. Je veux partir avec vous. Oh! C'était ton idée. Je sais, mais j'ai une meilleure idée. <tousse> Voyons, c'est un très grand honneur pour un apprenti pompier comme toi d'être le chef pendant que tu sommes parti! Je ne veux pas être chef. Hein. Je veux aller camper avec vous au camping du bonheur. <tousse> oui. oui, oui, toi, hein? Mais, non, non, non. Je te donne une minute pour raisonner ton petit frère. Je vais me calmer les neiges. Et quand je reviendrai, je veux que ce soit réglé. Ça Il faut trouver quelqu'un pour garder la caserne. Je veux venir avec vous. Je sais, Pouet Pouet. mais il fallait passer avant. Maintenant, qui veut-tu que... Oncle mais oui, Il suffit de téléphoner à l'oncle Mimi. C'est lui qui était le chef quand Pompon était petit. Il connaît très bien notre caserne. Et s'il ne veut pas? Oui. Pouet Pouet. L'oncle Mimille, quand on lui demande très gentiment, il était capable de dire non. Ah? Ah. <rire> Alors tu pourras venir nous rejoindre au camping du bonheur <rire> <rire> Alors! C'est réglé! Ah oh oui, c'est réglé, papa! Oh, à la oh, bonne heure, oui. mon petit peu de fête. Sur mon cœur! Ah. Ah. Et maintenant, mon petit papa, en route! C'est un départ! Ah. Que tu ne laisseras pas la case en surveillance. Oh, promis, Pompon. Ah Et que tu ne feras pas de dégâts en peinturant notre petit chenou. Oh, oh, oh, promis. Ah, tu es un bon petit, mon petit Pouette-Pouette. Bon petit. Ah. Ah. Oh, um -so -moi. Je ferai un château de sable Je dormirai à la belle étoile Je rencontrerai de gentils pompignons Et nous jouerons à des jeux rigolos oh oh oh. Vive les vacances Le ciel est bleu, les oiseaux chantent Vive le soleil, les papillons et vive la chaleur un papillon que j'ai jamais vu. Ne part pas tout de suite. Laisse-moi te photographier, hein? Et maintenant, il suffit d'être très gentil. Oui, allô? Oncle Beville! C'est moi, peut-être! <rire> oui, oui, oui. Je te téléphone parce que... parce que j'ai un très grand service à te demander. Mm -hmm. Oh, tu aimerais que je vienne garder la caserne pendant que tu rejoins Pimpin et Pompon au camping du bonheur? Oh, mais bien sûr, mon petit poète-poète, avec plaisir. Tu me le demandes si gentiment, comment pourrais-je refuser, hein? Je t'attends. C'est par ici mon petit papa. Ah oui et, et, et, et, ah. Regarde sur la carte. La carte La carte. La carte oh, La carte La carte <rire> <suis> La carte <rire> <Mais attention. rire> oh. La <Là. Là>. carte <coughs> Ça reste pas long que Mimi les Pépé sont prêts à le Oh, oh, hey oh <rire> C'est un grand chef pompier, mais quel mauvais conducteur! Oh! Ah ah ah t'arrêter il a vu avec cette carte. Non, non, non ça Ready up. <laughs> Bonbon. Et papa, pompier, pompier de la caserne de Pimponville! Oh, bravo! Oh, à votre service! Si, si, si. Pouvons-nous vous aider? Oh oui! S'il vous plaît! Notre tour Elle a eu bon oh. bon. Elle a eu trop chaud! Elle a manqué d'eau! Oh. Mmh. Vous en êtes sûr Et si c'était le moteur? Ah! <sus> Attendez. Hein? Ah Oh, oh oui. Merci. Non, je... il la bouche. Oui, merci, c'est gentil. <sus> Partout. Ah oh non ça va, ça suffit, ça suffit, ça suffit. Oui. Bon. Oui, oui, euh, finalement vous avez raison. Oui, euh, Ce moteur est en pleine santé. Oh. Voulez-vous m'aider les papillons ouais <rire> Papa Filippo. Philippetto! Mais tout le plaisir était pour nous. Et maintenant, cher Filippo, Philippetto, Philippetta. et Filippa... Où allez-vous comme ça? Nous campons tout l'été. C'est Où ça? Au camping du bonheur. Hein? Au camping du bonheur? Merci, mon petit papa. Mais c'est là que nous allons nous aussi! Alors suivez-nous, chers amis! Oh, oui, oui! Oh, oh, oh! oh papa, papa! Allez, au café, Maintenant. Oui, papa! vas-y, vas-y! Vas-y, papa. Oui, C'est oh, un déguisement. hein? Comme ça, quand je serai arrivé au camping, Pompon ne pourra pas me reconnaître. Et moi, je pourrais m'amuser à lui jouer des tours. <rire> Mais tu ferais mieux de choisir un autre chapeau. Ah, okay. Parce que moi, je t'ai tout de suite reconnu. Ah, okay. Et c'est plutôt le mien. Ah, oui. Comme ça, c'est mieux. Très bien. <rire> <rire> ah! Elle aussi mes jumelles. Ah, d'accord, d'accord. <rire> euh, et mon appareil photo. <rire> Tiens. Merci. <rire> <Hey>. <rire> Je pourrais dire que tu es venu observer les papillons et en profiter pour espionner Pompon. <rire> <rire> Bonne idée. <rire> Au vrai, en retour, j'ai un petit service à te demander. Si jamais tu vois un très beau papillon de toutes les couleurs, prends-le en photo et apporte-la-moi pour que je puisse faire un dessin. D'accord D'accord, d'accord. Oncle Mémile, tu es très gentil, mais... Maintenant, il faut que je parte. Hein? J'ai très hâte de me baigner avec mes papas de grenouilles. <rire> <rire> Hé, hey, poète Pouette! sais-tu comment te rendre au camping du Bonheur hmm? Non. <rire> <rire> Mais t'en fais pas, mon petit poète poète. Pépé, mon fidèle ami, va t'y conduire. Il connaît tous les chemins du monde et très bien celui du camping du Bonheur. <rire> Ouais! Je voulais te dire, Pépé est un très gentil poney, mais il déteste recevoir des ordres. Tu dois toujours être très gentil et poli avec lui. Sinon, il peut avoir très mauvais caractère. Compris? Oh oui, c'est compris. <rire> ah! Uh, oh oui, une autre chose. Ne laisse rien traîner que Pépé puisse brouter. Il a très bon appétit et il peut manger n'importe quoi. Compris? Oui, oui, c'est compris. Oh! Oncle Mimile, si Pompon téléphone, veux-tu imiter ma voix? Sinon, il va tout deviner et je ne pourrai pas lui jouer de tout. <rire> <rire> ne t'en fais pas. Je suis un très bon imitateur. <rire> c'est parfait, oncle Mimile. Au revoir. Bonnes vacances. Oh, c'est Je crois que nous allons passer de très belles vacances <rire> Bienvenue à vous Voici notre petit chez nous Ici, nous cuisinons fruits et légumes Là, Nous hein? ah, fabriquons nos costumes et là, nous nous entraînons avec nos pompilots. Et nous donnons de petits spectacles rigolos. C'est un poisson énorme et magnifique. Le poisson de mon rêve. C'est un poisson hein? très difficile à attraper. Ouais. Mais papa, où tu vas comme ça? Cherchez ma super canapé! <rire> papa, nous venons à peine d'arriver là. Il faut s'installer. <rire> <rire> papa, tu dois te changer. Tu <rire> es tout mouillé. Non, mais tu... tu as raison. Où ouais, je la tête? Moi aussi, je m'en viens, je m'en viens Moi aussi, je m'en viens Sur le dos de bébé, de bébé le poney derrière, mais je ne me suis pas laissé faire, parce que moi Point West je veux faire tempête, avec des papas de grenouilles parce que moi Point West je suis un tigre-tête un joueur de tour et d'entour loupette <rire> Moi aussi je m'en viens je m'en viens To the <laughs> Pepe, the Pepe the bunny. une table de pique-nique. Oh oh Et aussi une corde à l'air. Oh oh Regarde, il y a tout ce qu'il faut pour faire des grillades oh oh Et aussi des feux de camp. Ah. Oui. oui, mais attention au feu. Parce que le feu, c'est dangereux. <rire> Mais bien sûr le populaire. Mais vous n'avez pas vous inquiéter. Après tout, nous sommes des pompiers Oui et puis, euh, regardez Ça me... Nous sommes très bien équipés oh. Hey, Vous partez déjà Oups Mon ventre commence à gargouiller mon petit papa oh, Le mien aussi oh. Oh. Que dirais-tu si nous mangeons des grillades Oh oui Oui, oui, oui Je m'en occupe ah Va me ranger cette bande fontaine et tout de suite oui. Où tu veux Mais je ne veux plus m'enfarger dedans, c'est compris Décharge la voiture Défais les bagages Et plus vite que ça oui. ah. Ah. Ce cher camion que j'ai si souvent lavé. Ah. Cette chère caserne que j'ai tant aimé. Ah. Oh. Hmm. Mais je comprends qu'il veuille repeindre les murs. Hmm. Pimpin et Pompon doivent passer tout leur temps à réparer les vieux jouets et à rendre service à tout le monde. Mais moi, j'adore peindre et bricoler. Je sens que je vais m'amuser. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, Enfin fait, de voilà. là. tu sourd? Chut! Regarde! Oh, il est parti! Oh. De quoi parles-tu? D'un papillon, papa! De toutes les couleurs! Il était là! Mais papa, ce n'est pas le moment de chasser le papillon! T'es mangé, Le dîner est prêt! Aïe! Tchou! Papa! Aïe! Ah, ah, je t'avais dit de la ranger! Mais, mais, mais elle est rangée! Pas ici, Corduchon! Et roule-moi ton yau. Je ne veux plus m'enfarcher dans cette bande fontaine. C'est compris Oui Ah, mais pas pour Regarde ce que tu as fait. <rire> oh. Ce sont <rire> nos criards. <rire> vous vous <mon> <rire> Et maintenant, qu'est-ce qu'on va manger? Des criards en conserve. <rire> C'est sûrement le plus beau papillon du monde. Oh, il est merveilleux. Oh, il fait chaud, il fait chaud. Et plus vite, Pépé. Allez, j'ai hâte d'arriver au camping et faire plouf dans le lac avec mes papas de grenouille. Allez, Pépé, m'entends-tu, j'ai dit plus vite. Plus vite. Tu dois toujours être très gentil et poli avec lui. Sinon, il peut avoir très mauvais caractère. Petit bout, qu'est-ce que je vais faire Je suis plein de boue! <rire> il sera le plus beau, mon chacha, mon château, le plus adorable des châteaux de sable. Des tourelles, ces pignons qui touchent le ciel, ces petits ponts, ses passerelles et ses créneaux de dentelle. Avec ses cheminées à tête de dragon, oh avec ses escaliers encore limassants, avec ses fenêtres. Et ses chambrettes et ses tunnels Il sera le plus beau, mon chacha, mon château Le plus adorable des châteaux de sable Même Pompon le dira quand il le cornichon que voilà voilà ce que je dirais <rire> mon pauvre petit papa un château avec des tunnels et des pignons qui touchent au ciel tu n'y arriveras jamais <rire> alors que moi avec mon gros hameçon je suis sûr d'attraper mon gros poisson <rire> et puis même et puis même je, je, je peux même faire de petits roupillons hein? oui. si le poisson meurt mes clochettes pètront et je me réveillerai c'est tout aussi simple que ce... Ah oh Quoi Quoi Il a mordu Il a mordu Non, il a sauté Oh, elle est mort, mord mon âme son Mord, mord, mord, mord, mord, mord, mord, mord Laisse-moi te pêcher Très. <métitimes> <métimes> de Pépé le poney. Moi aussi. <rire> ah. Mais, Mais c'est ma barbe? Pépé! Tu as mangé ma fausse barbe! Oh. Ne laisse rien traîner que Pépé puisse brouter. Il a très bon appétit et il peut manger n'importe quoi. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Péping, s'il te plaît cette fois, je te le demande très gentiment. Est-ce que tu pourrais marcher un peu plus vite être content. Non, Papa, laisse-moi yes, seul. Je veux pêcher mon gros poisson. Papa, t'es pas seul, là, il y a plein de moustiques avec toi. Papa. Je l'ai réparé juste pour toi, pour que tu puisses t'asseoir dedans et pêcher ton gros poisson au milieu du lac. Hein Je crois que ça ira beaucoup mieux comme ça. Oh, oh Comme c'est gentil mon petit papa, mais tu as raison, c'est une très belle surprise. Dans mes bras mon petit papa. <rire> Tiens, il fait à tout à coup. Oh, nous si faisons un feu... Mon vent gargouillait justement Le mien aussi À demain, à demain. Vous viendrez m'aider à faire mon château de sable Je suis un ami de Papa et Pompon et je me suis déguissé pour le tout mais j'ai perdu ma fausse barbe. Est-ce que vous pourriez m'aider à en trouver une autre? Hmm. Nous n'avons pas de fausse barbe dans notre coffre de costume, mais peut-être que cette barbe de blé pourrait faire l'affaire. Nous pourrions en fabriquer une. Oui, oh, oh, oh, oh, oh. Oh, s'il vous plaît, ce serait très gentil. Hein? Oh, je me présente. Mon nom est Poète Poète. Enchanté, Enchanté moi, Poète Poète. Je suis... Maman Philippa. <rire> Philippa. <rire> Papa Philippa. Philippa. <rire> Et voici. Pépé le poney. Oncle Mimi l'étonne nos amis. <rire> Ah, tranquille, tout à coup. Je n'arrête pas de penser à pouet -Pouet. Quelque chose me dit qu'il est en train de faire un mauvais coup. Oh oh Où vas-tu, papa? Je vais téléphoner à pouet, -Pouet. Ah euh, Oui, euh, non, je, je, je vais lui dire que... Bonne nuit, c'est ça, Non, laisse, je vais lui téléphoner. Non, non, papa, je vais lui téléphoner, moi. C'est mon petit frère à moi. Non, oui. Non, oui, non, oui, non, non, non. Je suis votre chef. Je veux être sûr qu'il ne fait pas de dégâts. Toi, tu restes ici et tu surveilles le feu. Non, mais papa. C'est un ordre ah. Je n'aurais jamais dû lui dire, je voulais téléphoner un point de poil. Et si c'est l'oncle Mimi qui répond ah. Ah. Ah. <rire> Elle est parfaite! Attention, voilà Pompon qui arrive! Ah! Bonjour! Ah, Merci encore pour les maïs! Je étaient ah! délicieux! <rire> Est-ce que je pourrais utiliser votre téléphone, s'il vous plaît? Bien sûr! Ah, mais mais, mais, mais, mais, mais, je connais ce poney. Oh, mais c'est pépé, le poney de... De l'oncle Mimile. Mais vous le connaissez Bien sûr. Quand Mimile est en vacances, c'est nous qui le gardons. Nos enfants adorent l'équitation. Ah bon Voilà le téléphone. Allez Ah, le téléphone. Bon. See, eh? Huh? See, see. Ah. yeah. oh, yeah. oh. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Allô? Ah, ah, ah, ah, oui, oui, oui. Allô, oh. <rire> euh, ah, oui, allô Popon. Non, non, c ça va très, très bien. Euh, oui, oui, oui, oui, oui. J'ai commencé à peinturer. Hein? Hein? Qu'est-ce que tu dis? oh non, non, non, pas le moindre petit dégât. Pouette pouette! Popon pouet -pouet. pouet -pouet est parti te téléphoner Mais c'est pas grave Oncle Mimi l'a promis d'imiter ma voix Fiu Pouette <rire> pouette -pouet enfin tu l'as. Attends <rire> oh. <rire> oh. Euh, Dis-moi, pouette -pouet, euh, pourquoi tu es déguisé comme ça C'est parce que je veux jouer un tour à Pompon, hein <rire> Tu lui diras que je m'appelle Monsieur Pick et que je suis photographe euh, Et que je veux installer ma tante là, à côté, d'accord <rire> D'accord Monsieur Kik <rire> Nous allons bien rire, <rire> hey, Bon bon reviens <rire> Tout est en J'ai parlé à Poit Poète et il a dit qu'il n'a pas fait le moindre dégât. <rire> oh, bonjour, monsieur. Je te présente notre nouveau voisin. Oui il s'appelle Monsieur... Monsieur Click C'est ça, ah, oui, Monsieur Click. Oh, enchanté, Monsieur Click. Monsieur Click est photographe. Ah oui, oui, il prend des tas et des tas de photos de... de... de babillons. Oui, je les trouve avec mes jumelles et je les photographie avec mon appareil photo. Il paraît qu'il y en a de très bons par ici. Mais oui, nous en avons justement vu un aujourd'hui. Oui, oui, de toutes les couleurs. C'est vrai C'est vrai, c'est sûrement celui que je cherche. <rire> Alors vous êtes au bon endroit. Vous le verrez sûrement demain. Oh, merci, merci. Vous savez, moi les papillons, je les... Oh, oh, oh, oh, oh. oh, excusez-moi. Je vais aller soigner ma chance avant qu'il fasse noir. <rire> Oui, bon, j'ai vu. Oh, quelle belle nuit! Oh. Oh. Entends-tu le hibou qui hulule mon petit papa? Ah bah Ah bah Mais pourquoi sors-tu nos sac de couchage oh, Parfois la nuit est tellement belle. Nous devrions dormir à la belle étoile. Hein? Ce sera beaucoup plus amusant. Ah non nous serons beaucoup mieux dans notre roulotte sur nos petits matelas. Et moi, je veux très bien dormir cette nuit. Oui, parce que demain, je me lève très tôt pour aller pêcher mon gros boisson dans le canot que tu m'as si gentiment réparé. <rire> <rire> Je pense que Monsieur Click a besoin d'aide pour monter sa tente. Oui, reste là. Je vais lui donner un petit coup de main. Aïe! Aïe! Attends, putte, putte. je vais t'aider. Ah oh oh oh oh 再啊 Que je souhaite, mon petit papa. Ah oui, papa, j'ai souhaité que tu. Faut pas le dire. Chut, Et tiens, papa, quest ce que tu as foutu so... Fais-tu taire, c'est un secret. Chut. Oh Qu'est-ce que c'est que ça euh, Je. Je. Je sais pas, papa, c'est sûrement le. Le hibou, hein, qui lulule. Qui ulule, papa On dirait que quelqu'un vient d'entrer dans notre roulotte. Et si c'était une bête féroce Un ours Dans notre roulotte Mais ne sont pas ridicules, papa. Ah, après tout, tu, tu, tu, tu, tu as sans doute raison. Hein? Ce, ce, ce sera beaucoup plus, plus amusant de dormir à la, à la belle étoile. Ça a marché, petit Pou. Nous allons dormir ici, dans la roulotte. Oh. Si l'ours ressortait de la roulotte pendant que nous dormons, hein? s'il venait nous grignoter les orteils. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. filet au dessus de la porte si l'ours essaie de sortir le filet lui tombera dessus Bon, il sera pris au piège Oh, tu as entendu petit poux demain nous sortirons par la fenêtre <rire> ah. <rire> Hein? Mon poisson. Oh. Je l'ai perdu. Non, n'entre pas. Hein. Oh. Pompon a bon, installé un piège à ours au-dessus de la oh. porte. Oh. Se déprendre. Euh, toi, va vite chercher tes femmes de renouilles et va te baigner dans le petit lac. Ah, tu en ah, rêves depuis oh, si longtemps. Qu'est-ce que tu fais Ah, oh, oh, oh. ah, ah, ah, ah. Oh, non, je vais garder ma barbe, c'est plus prudent. Ah, ah, ah, ah. Oh, petit lac, me voici. <crisse> Plus dans l'eau, wét wét de la grenouille. Plus dans l'eau, ça les barbouille. Flotte, flotte, petite barbote. Flotte, flotte, ça ravigote. Dans l'eau les manottes, gigote, gigote. Dans l'eau les manottes, clapote, clapote. Clapot, et plique et plonge, et plique et plonge. Quel ménage, rigolote. Plus dans l'eau, ouète, wét de la grenouille. Tu lui prends oh! Je sais pas, Popo, peut-être qu'il a vu un papillon, hein oh, oh, oh, le papillon. Oh, oh, oh, Pauvre papa Il n'arrive pas à commencer son château. Alors que moi. Oh, Alors ah je sens que cette fois, je vais réussir. Bonjour Popo Ah bonjour Château Bonjour, pépée. Oh, Philippe et Pétain oh, vous êtes venu m'aider à faire mon château de sable Oui Oh Je se champ Vous m'avez dit que vous Ça va un bon Ça va un bon Voilà! Oh, parfait, cette nouvelle barre. <rire> Merci beaucoup! Attendez! Voici un pique-nique pour vous et les pompinots. Oh, un pique-nique? Oh, quelle bonité! Vous êtes trop gentils! Merci! Je vous en prie! C'est vraiment très délicieux! <rire> euh, vous n'avez pas faim, Monsieur Pompon? Non, je n'ai pas faim, ce clic! Oh, poupon, ne sois pas triste. Tu finiras bien par l'attraper ton gros poisson. Moi, ne m'adresse plus la parole. m'a rendu ridicule. Je déteste être ridicule. Bon, vos vais au campement. Et voir, je vais le réparer, moi, ce canot. Il flottera. Tu flotteras. Tu flotteras. Tu flotteras. Cette fois, ça y est, tu ne vas plus jamais te dégonfler Il sera le plus beau notre chacha, notre château Le plus adorable des châteaux de sable Même Pompon le dira quand il le verra Oh, <rire> Le beau château que voilà Tous les trois des pièces comme celle-ci pour réparer vos canaux. J'ai utilisé toutes les miens et les toujours pas réparé. Et n'arriverait jamais à pêcher cet énorme poisson que j'ai vu en rein et qui vit dans votre petit lac. Oh. <rire> Mais... oui. Vous n'avez pas besoin de canaux pour pêcher oh. le gros poisson de notre oui. petit lac, ni même de canne à pêche. Mais oui, j'ai besoin de... Ni même de canne à pêche mais non, c'est un poisson de rêve qui ne mord jamais aux hameçons Il n'y a qu'une seule façon de l'attraper Une seule Et si vous y tenez absolument, nous vous dirons comment y arriver ah ben Oui, je veux... Mais vous devez d'abord nous faire une petite promesse Oui, oui, mais oui, bien sûr, tout ce que vous voudrez Qu'est-ce que c'est C'est promis. Promis, promis, promis, promis. Mais vous êtes sûr que je réussirai? C'est votre rêve, Pompon. Il suffit d'y croire. Et de venir nous rejoindre demain matin au lever du soleil. Au bord de notre petit lac. Ah oh oui. Oh Merci. Merci, merci, merci, merci. Attention. Oh, raté. Oh, oh! oh! oh! oh! oh! oh! oh! il est magnifique. Oh, oh, oh, bravo les pompiers. Mais bravo mon petit papa. Non, je je, je, je ne croyais pas du tout que tu y arriverais. Mais je dois avouer que c'est tout à fait réussi. <rire> Attendez. Je vais prendre une belle photo. Tu sais, papa. On... C'est grâce à Philippe et tout. Et Philippe, hein, euh, sans eux, je n'aurais jamais été capable. Hein? Ah. Ah, je crois que c'est ah. l'heure du spectacle. Oui. Viens, papa. Oui. Papa, j'ai très hâte demain. Oui, parce papa. que je sens que je vais réussir demain. Je vais attraper mon gros poisson de rêve. <rire> philippe et Philippa me l'ont promis. Ah, oh, c'est vrai Oui, ils vont m'aider au lever du soleil. <rire> et je pourrai l'attraper sans mon cadeau. Et même sans ma super canapèche. Hein? Sans ta super canapèche Mais papa, comment vas-tu c'est un secret Je ne pas proposé. Encore un ours? C'est moi, monsieur Klee. Est-ce que je peux dormir ici? Je vais me faire tout petit, c'est promis. Un ours est venu grogner près de mon campement et je pense qu'il serait très imprudent de dormir dans ma petite tente. Oui, oui, vous avez raison, bien sûr. Thomas, laisse la place à monsieur Klee. comme ça. Hey. Oh. Enfin le chancelier. Oh, C'est l'heure d'aller pêcher mon poisson. Oh. A même prêté son poney pour venir vous rejoindre et son chapeau, ses jumelles et son appareil photo. Allez, ah. Ah, coquin Alors vous vous êtes bien moqué de moi! Hein? Ah, petite répète! Je vous apprends de moi! T'as pas un gros poisson à aller pêcher ce matin? Mais oui! Il faut y croire, Pompon. Gros poisson de mes rêves, laisse-moi t'attraper. Hein? tenir votre promesse, Pompon. Oui, bien sûr. Allez. Maintenant, tu peux retourner d'où tu viens. Hein? Mais, Mais pourquoi tu as fait, fait ça, ça, Pompon? <rire> Mais parce qu'il n'y a qu'un seul poisson de rêve au Camping du bonheur. Hein? Et si je l'emporte avec moi, hein? plus personne n'aura le bonheur de l'attraper. Oh. Ah. Oh. Oh. Un petit lac. Oui. Sans gros poissons de rêve. Ce serait vraiment triste, non? Oh! Pompon! Oh, oui. Oh, oh, oh. Tu es le meilleur oh. Pompon oui. du monde! Oui, oh, oh, oh, oh, oh. bon, ça va, là. Ça va, ça va, ça suffit! Vous viendrez nous voir à Pimponville? Oh ah, oui! Oui, c'est promis! C'est promis. promis. Merci encore pour ces merveilleuses vacances. Nous ne vous oublierons jamais. Jamais. Au revoir et à bientôt. À, à bientôt. bientôt. À, à bientôt. Au revoir. Ah, suis très hâte de voir l'oncle ah, oui, oui, et de voir comment il a repeint notre petit chez nous! Quoi? Qu'est-ce que j'entends? C'est Mimi qui a repeint notre petit chez nous! Oh, mais c'est épouvantable! Pourquoi, papa? Eh bien! parce que Mimi est un très grand pompier. Mais, mais mais quand il bricole, enfin il est terriblement maladroit Regarde oh tu faire un épouvantable dégât oh Réveille-toi! toi oh. Oh. Oh. Oh. T'es revenu, mon petit poignet. Oui, oui, oui. Tiens, oh, roncle oncle J'ai vu ton beau papillon, mais j'ai pas été capable de le prendre en photo. Ah. c'est pas grave. J'y arriverai un ah, jour. Oh, ah! Un peu de politesse, mon petit pompon. Et avant de dire quoi que ce soit... Regardez la surprise que je vous ai faite. Que c'est beau. J'ai peint pour vous tous les plus beaux papillons de ma collection, sauf le papillon de toutes les couleurs. Mais j'ai gardé une place ici. Hein? Et le jour où je réussirai à le photographier, je promets de le dessiner ici. Oh, début Mais... oh. oh. mon fidèle poney. <rire> Si nous faisions une petite photo de famille. Oh, t'ai <rire> oublié. Oh. oh, Roxane émile il est là, il est là. Ah, oh. Le, le, le papillon. le papillon. La photo, la photo, la photo. la photo. La, la photo. Oh, allez, allez, Attention, attention, attention, attention, attention. Je pêcherai un énorme poisson Avec ma canne et mon gros hameçon Moi, je ferai un château de sable Je dormirai à la belle étoile Je rencontrerai de gentils pompignons Vive le soleil, les papillons et les abeilles Au. Vive la chaleur et la beauté des fleurs